Ainsi donc, je veux rentrer les mesures des plantules que j'ai récoltées sur un fichier tableur, un fichier calque. Donc Pour cela, je vais aller en bas à gauche dans le menu « Démarrer ». J'écris « Libre » pour LibreOffice. Chez tous les fichiers LibreOffice. Je prends LibreOffice Calque, le, celui qui est en vert. Il s'ouvre. Je ne touche plus à rien le temps que ça s'ouvre, même si ça prend un petit peu de temps. Sur ce fichier, dans la première cellule, la cellule A1, je vais écrire numéro plantule, euh, pour le numéro de la plantule que j'ai récoltée. J'élargis un petit peu la colonne pour que ça rentre mieux. Et puis à côté, la longueur, et la longueur par exemple en centimètres. Euh, même chose, j'élargis un petit peu la colonne. Ensuite, je vais écrire 1, je vais euh, centrer mes valeurs et au lieu d'écrire 1 jusqu'à 30, je prends la poignée et l'ordinateur met directement les 30 valeurs. À côté de la plantille numéro 1, ben, je mets la valeur que j'ai trouvée, par exemple 4,5, la deuxième ben, par exemple 2,3, la troisième euh, par exemple 12 ans. Et ainsi de suite pour toutes les valeurs que je centre. Ensuite je vais enregistrer mon fichier, donc fichier enregistrer sous, je vais sur euh, documents, je vais dans devoirs, j'y vais lentement. Je, normalement j'ai un fichier mat, un dossier maths, si je ne l'ai pas, je mets nouveau dossier, j'écris math, sauf que là, et oui, là il me dit la destination contient déjà un dossier nommé math. Est-ce que vous voulez fusionner ce dossier Eh bien euh, non, puisqu'en fait j'en ai déjà un. Donc je clique droit et euh, je vais supprimer là le dossier, puisque moi j'avais déjà fait. Voulez-vous vraiment supprimer Oui. Bref, je fais donc je double dossier dans mon dossier mat. Je crée pour le coup un nouveau dossier que j'appelle Plantule, par exemple plantule euh, avril 2019, comme ça je me rappelle ce que j'ai fait, quand je l'ai fait. Et euh, je double clique dans ce dossier, j'ai un fichier point .ods et les fichiers calques, tableur, et j'écris donc mesure.ods. Mesure plantule, par exemple, point .ods, ou le nom que vous voulez donner à ce fichier pour, le, pour vous en rappeler. Alors, euh, maintenant, je vais chercher à calculer la somme de toutes ces valeurs. Donc ici, j'écris en français, entre guillemets, « somme euh, ». Et je vais pour le coup l'aligner à droite. « Somme », deux points, et donc j'aligne, je ne fais pas centrer là, j'aligne à droite. Et ici, je vais écrire « égal somme ». J'ouvre une parenthèse, je clique sur la première cellule, je reste cliqué gauche, je descends jusqu'en bas. Je relâche et je mets « Parenthèse » fermée, puis « Entrée ». Et euh, voilà, il a calculé directement la somme de toutes mes valeurs. Ensuite, il faut que je vérifie le nombre de valeurs. Par exemple, si j'en ai pas 30 ou bien s'il y en a qui ne sont pas valables. Nombre de valeurs, deux points. Comme tout à l'heure, j'aligne à droite. Et là, la fonction, c'est « égal nombre nb j'ouvre la parenthèse je clique sur la première cellule clique gauche je reste cliqué jusqu'en bas je ferme la parenthèse entrée et il a calculé qu'il y avait effectivement 30 valeurs si j'en enlève une non. et ben par exemple j'enlève je fais euh, supprimer est ce que je veux tout supprimer oui et ben voilà il n'y a plus que 29 valeurs et la somme elle a un peu augmenté si je remets euh, une valeur et eh ben, qu'est-ce qui va se passer La somme, elle va augmenter un peu et euh, le nombre de valeurs, voilà, le nombre de valeurs passe à 30. Ensuite, je dois calculer la moyenne. Donc, j'écris moyenne, deux points, j'aligne à droite. Je me mets sur cette cellule et la fonction, c'est égal la somme divisée le slash, par le nombre de valeurs. Je clique sur cette cellule « Entrée ». Et il a calculé directement que la valeur moyenne de tout euh, ce que j'avais trouvé, toutes les mesures trouvées, c'est 9,8. « Ctrl-S » pour sauvegarder. Euh, et maintenant, je veux représenter ça graphiquement, une courbe avec toutes les valeurs trouvées. Donc, je sélectionne insertion, « Insertion »« Diagramme. » Et euh, alors là, j'ai pas tout à fait la forme que je voudrais. Moi, je voudrais une courbe. Donc pour ça, je vais dans type de diagramme, ligne. Je vais dans point et ligne. Alors, j'ai encore un truc un peu bizarre. En fait, là, mes données, la première colonne, je vais aller dans plage de données. Et euh, je précise que ma première colonne, ouais, ce sont des étiquettes en fait. Et j'ai pas besoin de voilà, Donc elles disparaissent de mon graphique. Et euh, là, j'ai effectivement les valeurs qui correspondent, la, la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, à quelle mesure j'ai trouvé. C'est donc bien les longueurs euh, en centimètres. Je peux préciser le titre, etc. Bon, là, je peux faire simple et dire terminé. Alors maintenant, je vais aller dans un fichier « LibreOffice Writer ». Donc, je retape « Libre » et je prends le bleu « LibreOffice Writer » pour mettre la synthèse de tout ce que j'ai fait, pour expliquer ce que j'ai fait. Donc, euh, en l'occurrence, les mesures trouvées. Les mesures trouvées. Euh, pour nos plantules, en imaginant que je parle au nom du, de, de mon groupe. Et d'ailleurs, par exemple, eh ben, je vais par préciser au-dessus les membres du groupe et je dis qui fait partie du groupe. Je fais « Fichier »,« Enregistrer sous », je me mets sur « document. je double-clique sur « Devoir. Alors, des fois, si ce n'est pas dans le bon sens, vous voyez, là, c'est dans l'ordre alphabétique inverse. Je reclique. Là, c'est dans le bon ordre alphabétique. Je vais dans maths, dans plantule. Et là, c'est un fichier .odt. Attention, il faut que je laisse ce .odt. Et donc, euh, et ben, par exemple, je peux remettre mesure plantule. J'évite les espaces, j'évite les accents. Enregistrer. Et donc, j'ai bien mesure plantule.odt qui s'est enregistré. Et là, je veux mettre le tableau, les mesures que j'ai trouvées. Pour cela, je vais euh, faire mieux apparaître mon tableau en mettant les cellules. Donc je vais sur l'icône des cellules, les bordures et je vais en bas à droite. Et voilà, en fait, là, on verra mieux les cellules De même, en dessous. Je vais sur les bordures de cellules et là, j'ai mes cellules qui apparaissent bien. Je vais aller maintenant sur « Aperçu ». Donc là, j'ai ma page en entier qui apparaît. J'augmente un peu le pourcentage pour que ce soit un peu plus grand. Et un autre truc à savoir faire, c'est de venir ici dans « Démarrer » et de dire « Capt » pour « Capture ». Prendre l'outil « Capture » et je vais prendre ça en image. Mon tableau, je vais le prendre en image. Apparaît nouveau, c'est bizarre, mais en fait, vous voyez, hop, je peux arriver à bien prendre mon tableau. Ah Là, ce pas bien parce qu'il y a des chiffres qui apparaissent. Voulez-vous enregistrer Eh bien euh, non, je me suis trompée, C'est pas grave. Je recommence. Donc j'écris « Capt », obtiens mon outil capture. Je viens prendre la photo du tableau. Attention, je, je sélectionne bien pour que ce soit juste pile de tableau. Je vais sur la disquette pour enregistrer euh, ce tableau. Dans « Documents », dans « Devoirs », dans « Maths », dans « Plantule et là c'est un fichier PNG image et au lieu d'écrire capture et eh ben je vais dire valeur.png je ferme euh, je ferme l'aperçu je reviens sur euh, le fichier calque et là il y a aussi ce graphique que je voudrais prendre. Clic droit, exporter comme image ou quelque chose d'équivalent, hein, et là je me retrouve bien dans Devoir Matplantule, et ben là je veux dire euh, par exemple graphique, et ça va être aussi un point .png, une image enregistrée. Je reviens sur mon fichier Writer, et là, je vais insérer, donc insertion, image, et je vais chercher mon tableau. Donc euh, là, je vérifie que je suis bien dans devoir, math plantule, et je prends les valeurs. Alors après, je peux le bouger où je veux, mon tableau, un endroit, un autre... Je vais écrire en dessous, euh, bon là je me dis que mon tableau je le mettrai peut-être un peu plus à droite, très bien. Et puis euh, ici je peux préciser que la valeur moyenne euh, que, nous avons, euh, que nous avons trouvée, elle est ici donc euh, 9,8 cm, très bien. Et puis, euh, voilà, je peux encore bouger un petit peu mon tableau parce que je vais mettre aussi le, le graphique, hein, faire apparaître le graphique. Euh, donc, nous pouvons représenter graphiquement ces valeurs. Et puis, ben là, je vais mettre euh, le graphique que j'ai trouvé. Donc, insertion, image, je vais chercher mon graphique.png. Et voilà, il s'affiche. Alors j'ai une deuxième page qui s'est ouverte en dessous là, euh, Bon sur laquelle il n'y a rien. Si j'appuie sur cette icône là, en fait je me rappelle, ah ouais tiens il y a quatre lignes, j'en supprime une. Voilà, et euh, du coup là j'ai plus qu'une page et c'est bien plus joli, c'est sûr. Euh, autre chose que je peux avoir à faire, ah oui si ça ne rentre pas tout à fait, je vais aller dans « Format ». Page, et puis je peux diminuer un petit peu les marges. Par exemple, la marge d'en haut, je vais mettre 1 cm. Et puis la marge d'en bas aussi, 1 cm. Appliquer. Et voilà, j'ai un petit peu plus de place. Bon, ça c'est vous qui voyez. Euh, si ça prend un petit peu plus de place que ça rentre pas, vous pouvez aussi diminuer les marges. Ctrl S pour sauvegarder. Et là, je vais sur cette icône pour exporter en PDF parce qu'en fait, ça se fait fixer ma page et ça posera moins de soucis. Et cette page-là, je vais aller l'exporter dans Pearl Trees pour pouvoir la partager avec mon professeur et lui montrer que j'ai bien travaillé, que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc pour cela, je vais sur Argos, enfin je cherche Argos, je, dans un moteur de recherche, j'écris Argos, je clique dessus. Connexion, ça prend plus ou moins de temps. Il faut être patient, surtout ne rien faire de plus. Y aller au fur et à mesure. Et euh, je vais mettre mon identification. Voilà, ensuite je vais sur euh, Pearl Trees. Sur Pearl Trees, je peux avoir des choses personnelles et je dois aussi avoir un dossier travaux collège. Donc une fois que je suis sur Pearl Trees, si j'ai pas ce dossier travaux collège, et eh ben je vais le créer. Je clique sur plus. Je vais dans collection et j'appelle donc travaux collège. Et ajouter Ensuite, je vais dans cette collection et là, je vais aller chercher mon fichier PDF. Donc je fais faire importer de mon ordinateur dans documents devoir maths plantule, je vais chercher mon fichier PDF. L'avantage du fichier PDF, c'est que voilà, il est fixé, il ne va plus bouger ensuite et euh, voilà C'est plus facile à lire. Une fois qu'on a un fichier PDF, il ne bouge plus, entre guillemets. La mise en page ne bouge plus. alors Une fois que ce fichier est téléchargé, je vais aller le partager dans l'annuaire avec les élèves de mon groupe si on était à plusieurs et aussi avec les professeurs. Donc, euh, monsieur Soumireux, madame Gain, et puis euh, après, voilà, je fais OK, et puis euh, je ferme en partant par la croix. Voilà!